Alors du coup, je vais vous parler effectivement de, du CT-scan dans l'identification de l'amylose chez les patients référés pour un TAVI. Euh, chez euh, du coup, un petit rappel de la bibliothèque il y a 15 jours présentée par Ronald donald euh, que je vous invite à revoir en replay sur bibliothèque.org ou sur euh, la chaîne Réseau Milo de YouTube, où euh, l'intérêt de rechercher cette amylose chez les patients présentant un, une sténostérée référée au TAVI est, est majeur puisqu'on a euh, un patient sur huit qui va présenter une... Une, une amylose euh, cardiaque et on, on voit qu'on a euh, un vrai bénéfice à traiter ces malades euh, par euh, Tavi. Ils identifiaient euh, des critères cliniques qu'on connaît maintenant euh, très bien avec le, le canal carpien, le, le bloc de brangeois, la troponine. Euh, euh, mais c'était que des critères cliniques. Et puis, je vraiment à relire, on en a parlé des rêtes. Euh, revue de la littérature sur la sténose aortique et l'amylose cardiaque par Julien Tarnac dans le JAC 2019, qui est extrêmement intéressante d'un point de vue clinique, écho et électro. Donc cette étude, c'est une étude de, de londonienne sur des malades référés au TAVI dans, dans un seul centre, patient de plus de 75 ans et qui, était, qui avait une échographie, un ECG, une scintille avant le TAVI et puis du coup un, un scanner. Ils il, il, Pardon, ils identifient l'amylose comme péruginie 1 à 3, donc ça peut poser quand même déjà question sur le péruginie 1 qui nous pose quand même beaucoup de problèmes euh, tous les jours sur est-ce qu'on considère que c'est une amylose mutante, est-ce que ce n'est pas une amylose, voilà. Donc euh, je vous laisserai à, à, à réflexion, mais il y avait des péruginies 1 dans, dans cette étude. Et donc ils font un scanner, donc scanner spectral, qui est une nouvelle technique scanner qui utilise deux faisceaux d'énergie à... De faisceaux d'énergie différents, une à basse et l'autre à haute énergie, qui va traverser les, les structures. Et l'atténuation de ces faisceaux d'énergie à, à, d'intensité différente va donner une, des images différentes. Et la reconstruction en post-traitement permet de mieux caractériser les tissus. Pour l'instant, il y a peu d'applications de, de la technique. On, il y a des papiers sur la myocardite ou sur l'infarctus, mais ça reste euh, très. Euh, C'est vraiment un début de, de technique et on, on calcule le volume extracellulaire euh, dont on va parler euh, aujourd'hui. Quand on regarde les, euh, cette euh, étude, il y a 109 malades, euh, donc 93 seulement euh, à pas d'amylose, et 16 malades avec une, une amylose associée au donc 15% ce qu'on retrouve à peu près dans la littérature. On voit qu'en termes d'âge, on n'a pas de différence, mais probablement sur un manque de puissance. Euh, en échographie, pardon, en électro, on retrouve le bloc de branche droit qui est plus fréquent, 38% des cas, dans le, la sténose associée à l'amylose, euh, Sinon, euh, pas d'autres différences majeures. En échographie, c'est un peu décevant, avec euh, une hypertrophie statistiquement significative, mais on passe de 13 à 14 mm, donc euh, cliniquement, ça nous aide beaucoup. Le strain, malheureusement, il est seulement global, il n'y a pas d'études régionales, donc pas de différence entre les deux groupes. Et quand on va sur les, le, le, la fonction diastolique, euh, le, le VD ou euh, la valve aortique, aucune différence. Quand on regarde le scanner, donc le scanner standard, on n'a pas de différence sur le corps calcique. Et au niveau biologique, on a une augmentation de la une du nt bnp chez les patients ayant une Mais Tout ça, c'est des choses qui sont déjà connues et au final, c'est vrai qu'en clinique, ils n'ont pas cherché ni le canal carpien, ni le canal lombaire 3, des choses comme ça qui peuvent orienter mais sur les critères de cette étude euh, clinico-biologique ou à euh, l'ECG, il n'y a pas grand-chose qui nous permet vraiment d'identifier des malades euh, atteints d'une amylose. Et Donc là, le scanner spectral euh, intervient avec euh, une des données relativement intéressantes. Quand on prend les périphigines zéro, ils ont, un, pardon, ils ont fait d'abord des témoins avec un ECV, donc volume extrasimilaire que normal à 24%, quand on regarde les patients qui ont un péruginie 0, donc pas d'amylose, ils montent à 32, donc statistiquement augmenté. Par contre, péruginie 1, pas de différence avec les péruginies 0. Et péruginie 2, on a une augmentation franche à 43%, qui est significative par rapport au péruginie 0, mais qui ne l'est pas par rapport au péruginie 1, mais très probablement du fait de la puissance qui est extrêmement limitée, avec 5 ou 6 malades péruginie 1 et une dizaine de malades péruginie 2. Donc on a quand même, un, il y a un gradient, en tout cas il y a une vraie différence pour les patients ayant une amylose avec une augmentation franche de le CV au scanner spectral. Donc ils ont fait une analyse multivariée en mettant tous les critères qu'on connaît sur, pour détecter l'amylose cardiaque avec le blanc de droit, le septum, l'atroponine, le, le, le strain et donc du coup le CVCT. Et en multivarié, tout, euh, tout disparaît, tout ce qui était euh, significatif en uni disparaît en, en multivarié. Il y a seulement le CV euh, qui persiste et le bloc euh, de branjoin. Donc une technique qui paraît quand même euh, pesée dans la, euh, la recherche de euh, l'amylose dans, dans ces populations. Quand on regarde l'air sous la courbe de la technique, donc par le CVCT, on a une air sous la courbe qui est relativement bonne pour les pérugies 12 à 0,87 et euh, qui est très très bonne pour les péruginies 2, avec nerfs sous la courbe à, à 0,95. Donc, statistiquement, c'est euh, euh, significatif pour de, de diagnostiquer, en tout cas, identifier les possiblement atteint d'une amylose et référer un TAVI avec scanner spectral. Donc, il propose après des seuils pour voir à partir de quand est-ce que euh, de quelle mesure de l'ECVCT on, on retient, en tout cas, on doit aller plus loin dans dans euh, la recherche, donc euh, pour les péruginies 1-2, toujours le même problème que j'ai énoncé au début, les péruginies 1-2, il donnent trois seuils, 29%, donc avec une sensibilité qui est excellente, on n'en loupera aucun, par contre on fera beaucoup de scintiporiens, 80% de scintiporiens, une valeur active négative de 100%, et puis plus on monte dans le, euh, dans la, le, le seuil, et là on va perdre des malades euh, de, en sensibilité, on, on est un peu plus efficace euh, en spécificité, une valeur prédictive négative qui reste euh, de, très bonne quand même. Et pour le grade 2, où là vraiment pour nous, il y a un intérêt clinique, puisque ce sont des amyloses avérées, euh, ils ne proposent qu'un seul seuil à 33%, avec une sensibilité qui est, euh, qui est excellente, enfin qui est parfaite, euh, une spécificité qui est relativement bonne, une valeur prédictive négative de 100%. Donc ça permet de donner cet euh, algorithme, où euh, euh, en proposant les patients qui arrivent à ta vie, euh, on leur fait un scanner euh, spectral, euh, qui est, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est euh, relativement simple, au-delà de du, du matériel, mais c'est, euh, en, en gros, pour ces 3 minutes de machine en plus, une injection de produit de contraste et un temps tardif de 3 à 5 minutes. Donc, euh, il faut faire l'injection de produit de contraste, qui n'est pas forcément, en tout cas, nous, ce qu'on ne fait pas pour les talis euh, standards, donc ça rajoute seulement ça, une injection de produit de contraste et euh, 3 minutes de machine. Donc, euh, si on a un ECV, ce qu'il propose, c'est ECV supérieur à 31%, il faut évoquer l'amylose cardiaque, ça ne pose absolument pas le diagnostic, hein. vous, vous savez comme moi, c'est scintigraphie osseuse, euh, euh, je recherche chaîne légère sanguine, protéinurie de benjo, c'est l'hydroforeste des protéines sanguines, et puis si on a un ECV par contre qui est inférieur à 31%, on n'a plutôt pas d'amylose. Euh, ça c'est pour les péruginies 2, donc vraiment le, le, la, la population qui nous intéresse. Si on veut aller chercher les péruginies 1, il faut abaisser ce seuil à 29%, et là, pour le coup, on va avoir beaucoup de faux négatifs en termes de scintigraphie osseuse. Euh, voilà, donc ça pose la question toujours du péaginien, mais je ne vais toujours pas trancher. Ou en tout cas, je serais curieux d'avoir vos impressions. Euh, donc, En, en, en résumé, donc, le scanner peut permettre de détecter des malades, des malades atteints d'une amylose en plus de la sténose aortique avec un, un scanner spectral qui ne prend pas beaucoup de temps en plus et seulement une injection de produits de contraste et pas plus d'irradiation, donc ça semble être un, un bon moyen, avec une sensibilité qui est excellente, une spécificité qui, en fonction du seuil qui peut être relativement bonne, et nous euh, vraiment permettre de classer nos malades entre amylose potentielle ou, pas ou certains de ne pas avoir d'amylose, et donc aller plus loin dans euh, l'imagerie. Les limites, bien sûr c'est un seul centre, il y a un seul vendeur, donc là c'était une machine Siemens, euh, nous par exemple on travaille sur Philips, donc il faut revoir les seuils, est-ce que c'est les mêmes, je ne sais pas, euh, bien sûr il n'y a pas de strain longitudinal régional. donc euh, ça aurait pu être intéressant par rapport au gradient base apex et aux différentes formules qu'on qu connaît pour mieux identifier des amyloses. est-ce que, est que ça fait mieux que le, est que le scanner fait mieux que le, le strain ou, ou pas? Et bien sûr ça reste une, une cohorte qui est relativement petite, hein. on a, euh, 16 malades dont près de la moitié qui est euh, périgénie 1 donc euh, bien entendu ce sont des données qui sont à consolider avec une décorte plus grande euh, pour vraiment intégrer cette, euh, cette imagerie dans notre pratique courante donc voilà, donc, j'espère que euh, ce, ce, ce papier vous, a, vous aura autant, autant intéressé que, que, que moi euh, je pense que c'est vraiment une technique qui, euh, qui, qui fera son essor, en tout cas elle fait son essor déjà dans d'autres pathologies, la myocardite, euh, l'infarctus du myocarde euh, il semble, qui est de toute façon plus accessible que l'IRM, ce qui n'est pas très difficile, euh, bien sûr irradiant, mais qui peut également nous apporter des informations qui pour l'instant n'étaient absolument pas disponibles euh, au scanner standard, on n'avait aucune information sur une possible amylose, donc là encore on avance sur euh, l'imagerie euh, spécifique, euh, euh, en tout cas euh, sensible, puisque peu spécifique, un peu comme euh, euh, le fluor dans euh, l'amylose AL, que je vous invite également à revoir. Ou Olivier euh, voilà donc euh, l'imagerie euh, avance euh, nous aide à mieux euh, trouver nos malades détecter nos malades et leur proposer le bilan génétique le test le testmaker quand il besoin enfin, voilà. pour mieux prendre en charge